Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de site web. Aujourd'hui nous continuons de parler de panneaux, de l'élément panneau. C'est le élément qui est important pour la création de votre site internet. On a déjà fait un joli parcours, donc je vous invite à aller regarder les précédents épisodes pour en savoir un peu plus sur l'élément panneau. Aujourd'hui nous allons continuer avec les, les fonctionnalités liées aux panneaux. Et pour cela on va aller dessus. La dernière fois on avait parlé de, de cette fonctionnalité d'arrière-plan général. Bon, aujourd'hui, on continue avec l'élément euh, l'arrêt plan central. Quand, regardez ce panneau, quand je passe la souris dessus vous voyez, il y a un trait là, un trait là. Donc, le centre, c'est entre les deux traits, en fait. Donc, la même chose qu'on avait faite sur le sur le panneau en général, on pourra refaire la même chose que qu'uniquement euh, au centre du, du, du panneau. Donc, pour ça, bon, si je fais, par exemple, la couleur unie, euh, je vais dessus, ok, donc là, je peux changer ma couleur, la couleur de, de mon panneau. Je mets la couleur que je, je, je, je veux. C'est ce qu'on avait vu avant. Si je veux mettre, par exemple, une image, je peux le faire aussi. D'accord je, je ramène une image qui me plaît. Et, euh, bon, allez, on met ça. Ok. Donc, l'image, vous voyez, ça, ce, ça, ce, ça ne couvre pas tout le panneau, mais ça reste juste au milieu. Euh, on continue hein, avec ça. Si je veux, par exemple, là, si je veux, euh, je ne suis pas sûr que, bon, attends, ok, l'élément fixe, ok. L'élément fixe marche aussi avec, euh, euh, avec euh, au centre, en hein, mettant juste les, les choses au centre. Donc hein, là, vous définissez comment est-ce que vous voulez que vos, vos images, si, si vous voulez que les images se répètent. Euh, sur le panneau et vous jouez avec ça d'accord je vais pas trop m'attarder là dessus aujourd'hui parce que bon voilà vous pouvez jouer avec et voir comment ça fonctionne pour votre site euh, si par exemple je veux créer un dégradé hein, je, je peux aussi essayer de créer ce dégradé donc dégradé première couleur de, de, de mon dégradé je veux mettre par exemple là euh, bon voilà on va mettre cette couleur tag, et l'autre on va aller dessus, on va mettre peut-être oh, le bleu ou le rouge, ne sais rien. Ok, on parle là-dessus. Bon, ça va être un peu bizarre, mais vous remarquerez que on ne voit pas les, les changements hein, qu'on a fait là. Ça peut arriver, donc quand c'est comme ça, ce que je vous invite à faire, c'est d'enregistrer votre travail. Vous êtes sûr de vos couleurs, de vos coups de couleurs, etc. Vous enregistrez tout. Et on va attendre, on va, on va le publier. C'est un peu lent aujourd'hui. Parce que tant qu'on ne publie pas, on ne peut pas regarder les modifications. Donc là, on, on le publie. Et on va sur notre site. On regarde. On va voir à quoi ça ressemble. Donc en fait, sur l'éditeur, on n'arrive pas à le voir. Mais euh, sur, euh, sur la page, quand on fait, euh, on prévisualise euh, sur le navigateur, on voit vraiment qu'il y a eu euh, un changement. D'accord Donc si vous ne voyez pas de changement sur votre éditeur, n'oubliez pas de faire ce que je viens de faire. D'aller regarder directement sur euh, votre navigateur. Ok, donc ça c'est ce qui concerne euh, votre euh, le, cette fonctionnalité paramètre d'arrière-plan euh, central. Donc vous pouvez également importer une image d'ailleurs en mettant, en mettant un lien. Okay. on se retrouve euh, pour bientôt hein, pour, pour un prochain épisode. Euh, sachez que vos questions, vos remarques sont les bienvenues. Nous avons créé une plateforme euh, pour vous aider à créer votre site internet. Donc si vous voulez créer votre site internet, tout ce que vous avez à faire c'est d'aller sur notre code. Site web adjuvde.fr, vous scroller vers le milieu de la page hein, et vous avez un bouton qui, euh, qui vous montre que je commence ma formation. Donc, avec euh, vous, vous pouvez créer votre compte gratuit hein, pour pouvoir pour retrouver des ressources. Ça, ça va être des tutoriels et puis des modèles hein, que vous pouvez télécharger pour développer votre activité. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux en tapant agence web adjuvde. Et, et n'hésitez pas de vous abonner hein, sur Facebook, euh, Instagram, LinkedIn euh, et sur notre chaîne YouTube. On se retrouve pour une prochaine pour un prochain épisode. Au revoir bye bye.